Il me semble que le problème sur la planète c'est que beaucoup prennent beaucoup plus que le minimum nécessaire. Et il prend tout, et il appauvrit les autres en le faisant. J'ai décidé de vivre simplement. J'ai compris très jeune que chaque chose que tu achètes, soit-il une caméra, une... après photo, une voiture, ça te coûte énormément de le maintenir. Et euh, chaque chose que tu as, c'est encore plus de consommation à faire. Et donc, euh, si on n'a pas besoin, euh, laisse tomber ça. Ce n'est pas simplement la simplicité, tu vois. C'est le fait de vivre en harmonie avec tout ça. De simplifier des, des problèmes qui peuvent arriver. Je fais ce que je veux, réellement, hein? je... mais je vois que j'ai des moyens de faire X et donc je fais X moins un peu, pour avoir une réserve parce que toujours il y a Y qui arrive demain. Moi je suis sans revenu sérieux, tu vois, j'ai le retraite minimum, tu vois, ça va dire 777 Euro, euros par mois. Je consomme, je consomme à, ma, à mon plein, tu vois, je, je consomme tout ce que j'ai besoin. Je ne ressens pas des énormes besoins des choses que je n'ai pas. Je ne sens pas restreint du tout. Tu vois, je, je crois que je fais tout ce que je veux. Je mange bien et je crois que je paye pas mal de pourcentage de mon revenu sur l'alimentation. Mais je ne mange pas à excès. Tu vois? Je, je fais pas mal dans le jardin aussi. Il n'y a aucune difficulté. Tu vois? Mon fils il a beaucoup plus de difficultés financières que moi parce qu'il dépense tout son argent. Et donc il n'a jamais une solde. Moi j'ai toujours eu une solde. Donc euh, ça ne donne pas de difficultés. Dès que je veux faire, je vais. J'étais de l'argent sur ça, en ce moment, c'est beaucoup de livres que j'achète. Et j'ai toujours assez de sous pour... Dès que je rencontre un nouveau livre à acheter, je peux le faire, j'ai des moyens. J'aime bien la phrase de Pierre Rabhi qui parle de sobriété heureuse. Tu vois, c'est ça, je suis très heureux, tu vois. je suis très content avec ma vie. Ça semble normal, tu vois, je n'ai pas rentré dans cette compétitivité, tu vois, tous pour moi. Je ne vois pas le sens de ça, tu vois, ça n'a aucun sens, tu vois, d'avoir plus pour avoir plus. Je ne demande pas trop de la vie. Les bagues, les joailleries en or, en diamant et tout ça, ça ne m'a jamais branché. Et quand j'ai compris que la pollution fait par gagner un bague en or, c'est l'équivalent, je crois, de 1000 tonnes d'acier, une connerie comme ça, tu vois, c'est énorme quoi. Tu vois, on ne me rend pas compte, compte de le, de le, du coût planétaire d'extraire de toutes ces choses-là. Et je trouve ça catastrophique pour la planète. On est en train de bouffer la planète avec cette surconsommation. Et il faut que tout le monde a le droit de consommer ce qu'ils ont besoin. Je mange ce que je considère bon pour ma santé. Ça veut dire aujourd'hui je refuse d'aller dans les supermarchés, je n'achète que des produits bio, des produits produits localement par les personnes que je, je connais à peu près. Et, um, ça fait une honnêteté aussi, parce que j'ai moins de confiance dans les labels nationaux, ou internationaux que vraiment dans la parole de quelqu'un que je peux visiter et voir ce qu'ils font chez lui. Et fouiller dans le placard pour voir quel produit il se cache là. C'est ça, c'est la transparence, tu vois. C il faut qu'on sache ce qui se passe autour de nous, et comme ça on est confiant. Et, euh, et la compréhension de la nature c'est un peu le même, tu vois, parce que je vois plein de gens qui viennent ici qui ont peur de la nature, tu vois, qui pensent que les serpents vont sortir les manger, tu vois, tout ça. Et une fois que tu comprends tous ces bêtes, tu peux vivre avec eux. Pour moi, c'est aussi le fait que je reconnais l'intentionnalité de ces choses-là. Ils ont une façon de vivre qui ne doit pas me gêner et je ne dois pas les gêner non plus. Et donc, quand je gère mon jardin, j'essaie de faire d'une façon où euh, je limite les excès. Et donc, je mange ce qui est nécessaire, ce qui me convient, ce qui me garde en bonne santé. Je n'étais jamais malade. Finalement, j'ai étudié tous ces trucs de médecine alternative. J'ai essayé acupuncture, j'ai essayé homéopathie, euh, naturopathie, euh, oh, plein d'idées comme ça. En plus qu'aller au 2 pour les choses tout à fait normales, tu vois. Et prendre, tu vois, sans trop de critiques tout ce qu'on me donne. Et à force, j'ai trouvé que la meilleure chose à faire, c'est plutôt rien. Que ça se soigne. Et toute chose que j'ai eue se soigne. Et c'est rare que j'ai vraiment besoin de faire quelque chose d'excessif là-dessus. Pour le vêtement, par exemple, c'est très rare que j'achète des vêtements. C'est des choses que les gens donnent, tout simplement. Et euh, même l'Ambour qui vient de ma famille en Australie, c'est euh, un don, quoi, tu Je n'aurais pas pu imaginer acheter ça. J'ai arrêté la voiture, euh, une fois que j'ai vu que je n'avais pas trop besoin de ça pour porter des choses chez des clients et tout ça. Et donc maintenant, je fais le vélo. Euh, Beaucoup, je fais le stop en fait, parce que le vélo c'est un peu fatigant. Et en hiver c'est un peu froid. Je n'ai jamais eu de télé, tu vois, depuis des années, tu vois. Quand j'avais des enfants et ils voulaient la télé, on a eu la télévision. Mais depuis, je ne regarde jamais la, télé, la télévision. C'est pas... Je ne vois pas la moindre nécessité, tu vois. Sur internet, on peut voir tout ce qu'on veut. J'ai toujours vécu avec un minimum financier, tu vois. J'ai toujours vécu... Euh, euh, avec très peu de, comment ça s'appelle, d'excès. Ouais. Ce qui m'intéressait en tant que jeune, c'était le travail du cuir, le travail des paniers. Et quand j'étais à l'université, j'ai étudié le tissage, euh, la filature de matériaux. Et, euh, et finalement, j'ai étudié plein d'arts, de, de techniques, d'imprimerie, de, de fabrication de vêtements, tu vois. J'ai fabriqué les, mes propres pantalons avec un tissu que j'ai fabriqué moi-même à un moment donné. Um, puis j'ai parti dans l'agriculture, pardon, l'agriculture, le jardinage. J'ai trouvé la permaculture. Et puis j'essaie de vivre ça. Tu sèches toujours plus et... Tu n'as jamais rien finalement. Ce que je cherche pour le reste de ma vie, que j'espère sera long, c'est d'aider, de, de contribuer, de, de partager tout ce bonheur que je ressens avec tout le monde.